J'aime pas les parisiennes J'aime pas les filles qui s'aiment Celles qui se regardent dans la vitre du métro J'aime pas les comédiennes J'aime pas les filles mondaines J'aime pas celles qui se laissent inviter au resto J'aime pas les petites filles modèles T'as peur qu'on te les vole dès que tu tournes le dos J'aime pas les filles fashion Les fausses paris se donnent Celles qui se maquillent même pour aller au McDo Moi j'aime les moches Parce qu'on se les fait pas piquer J'aime les On se sent plus beau à côté Moi je veux une boîte de Moi j'aime les moches. Parce qu'elles veulent bien venir dans mon lit J'aime les moches. Oh Oh oh oh, oh. J'aime pas les petites bourgeoises Qui te rangent dans une case T'as toujours l'impression de pas être au niveau J'aime pas le genre de fille qui traîne moyenne de temps en temps J'aime les moches Oh oh, oh. Moi j'aime les moches J'm'en fous des mannequins à talons J'aime les moches veux qu'elles s'habillent chez des catons Moi j'aime les moches. Moi j'aime le boutin, j'aime le Même si la déco est banale J'aime les moches Il fait chaud dans un deux étoiles oh, J'aime les moches. Faut soigner le mal par le mal J'aime les moches Oh oh, oh. oh, oh. J'aime les Y'en a qui aiment les Picasso J'aime les moches Je les aime en vrai, va bon, oh, J'aime les moches J'aime les létrons, j'aime les cachots